Il y a toujours autant de ces bâtards d'AFK. C'est vrai que la partie commence mal, mais elle a jamais commencé si bien. les 3 faciles. Comment débuter une game à 3 kills dans le trou du cul du monde Eh hey. Bien dans le désert là, non cool. J'ai une arme pour toi mon chef De l'argent et une sacoche Allez, je vais te donner tout ça. Mon bon jacouille Comment as-tu trouvé ah tout ça Euh, dans une... Euh, cache. Une frappe de mortier oh, deux plaques pour vous <rire> Bisous. Merci mon bon jacouille. Au revoir. Au revoir. Ah, il fait chaud, hein. Et on lit Oh non Un paysan et on lui pèlera le champ au pays du limousin. Ah Oh là Oh, il est Oh, mais dans la merde, monsieur. Non M'écrasse pas Je <rire> <rire> sais même pas quoi dire, les gars. Retournez, hein <rire> <rire> Oh, qu'est-ce qu'il passe, là hein Quel bordel, Lucien chat Je me balade avec mes gars. Warzone. Warzone bébé. <rire> bon, allez, je ferme ma game. Sud-ouest Sud-ouest Un gueux Dans le bâtiment préfabriqué, un gueux Vas-y Vas-y, Samy, va le fumer Passe devant, je te regarde faire Ouh, moi Oui, va tuer Va tuer euh, C'est pas d'arme, vas-y, j'y vais quand même Attention Ah bah dommage euh, T'inquiète, moi je suis armé, je suis bien les gars Il est où cet enculé Il y a, Il a un militaire Monseigneur Ah, j'ai une, une frappe, frappe. Monseigneur, appelé l'hélicoptère NON <rire> Oh merde Je <rire> euh, peux pas monter, je peux pas monter. <rire> Ah mais, mais, mais, mais, mais Ah non je pas Qui Le dernier survivant pour partir Bon bon seigneur Tant, En plus c'est le bon jacouille qui m'a rejoint belles. Je, je suis le bon mate. Je me je tente bien les gars, je mets le HP. par-dessus. Oh putain. C'est les sauvages, ils arrivent Allô Tanière Oui Je suis dans la maison. Enfin d'un château. Ok, j'en vois un à droite là. Je sais pas si c'est un mmh. copain. Quel réveil ma Copain j'allume, j'allume pas. Tire dans le doute. Le drone la zone. Oh, bah oh merde! Mais pourquoi ils disent pas? Je peux pas deviner moi. Un et l'autre en bas Ok. C'est un mon jacouille les gars, je l'ai fumé. Comme lui là, regarde-le. Rade-le, rade-le courir les gars. Lui c'est le plus heureux les gars. Vous pensez être heureux, mais face à un mec comme ça, vous êtes pas heureux. Mati Hello Little bitch Oh bro. Non, bro Revive Non, I promise, man. Revive, revive Bitch Yeah, boy En fait, pas comme luffy tu vois je veux pas devenir le roi des pirates je veux devenir le roi des fils de pute mec hello hello hello hello oh, c'est le karma ça le karma on lui fait des doigts le karma on lui fait des doigts le karma on lui crache dans la bouche le karma on lui crache dans la bouche le le a few moments later. Tobi Tobi écoute Écoute-moi petit tu écoute-moi merde. Tu crois que je suis low HP, il ne faut pas que tu t'en fasses. Parce que les gars, moi je me re-shield. C'est ça, ma force, me re-shielder comme si je pouvais me faire à manger. Tiens regarde ce mec, je vais le paralyser. Bam, il est paralysé. Je peux rien faire à côté. Du coup je vais me reculer. Il a plus qu'à avancer. Putain, il m'a super bien grenadé. J'ai l'impression qu'il va me baiser. Mais... Ah, me voilà aveuglé. Comment est-ce que je vais me démerder Il continue de me mettre l'OHP. Et DP. laisse moi l'occasion de t'enculer. Laisse-moi l'occasion de te planter. Je te regarde en train d'arriver. Oh putain, il m'a air FDP. Je sais que tu vas me pêcher, Écoute, moi j'ai d'ores te reparaliser. paralysé. Et là, je vais pêcher. Ah, ça tient. <rire> Yo. Choix-chat. Fuck you man Fuck you man <rire> yes. Le bien c'est que ça me fait vraiment tellement rire De, de les rendre ouf les mecs par terre Les gars c'est intenable pour eux Je, je, je suis infect Mais Genre c'est je, je pire qu'infect Moi y'a un mec qui vient me foutre à terre Qui fait la moitié de ce que je fais Je te viens fou Hey, web. Vous entendez ce toc. Voilà, c'est toi que je cherchais. You are so shit. You are so shit. Fuck. Ah, le mec est en train de me traquer avec une thermite en main alors qu'il avait pas l'info. C'était pas mal. Il reste une station essence en safe. Si je la fais réparer et que je m'amuse en fin de zone avec la voiture, ça pourrait être épique. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. C'est la merde, c'est la merde. Le gars, Sécurité, Putain d'enfer Il avait des putains de balles enflammées les gars 好 pas si mal Putain. à chaque fois la zone pop à l'opposé de moi j'ai vraiment pas de chance sur les, sur les zones je me tape vraiment des rotations difficiles C'est qui le boss C'est qui, chat Le bouclier de retour